Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, pour ceux qui nous connaissent pas, on va se représenter très rapidement. Je suis Sylvie Aouy, je suis urbaniste et responsable de, du service projet SI à l'université Côte d'Azur. Et auparavant, j'étais urbaniste à l'université d'Orléans. Je suis Edmond Duterte, je travaille à l'INRIA depuis les années 80, donc je connais les cartes perforées pour certains. Euh, J'ai été responsable de l'équipe Linux et en fait, je suis urbaniste depuis 2013. Alors nous sommes très heureuses de vous retrouver lors des assises pour vous parler de l'évolution en cours, voire de la révolution à venir de notre métier d'urbaniste du SI. Et ceci en s'appuyant à la fois sur nos lectures, mais surtout sur nos expériences de terrain. La présentation comporte trois parties. Nous allons d'abord dresser un état des lieux de l'architecture euh, d'entreprise dans l'ESR. Euh, ce bilan bah, nous a permis, en fait, de mener une première expérience data centrique dans le cadre du groupe commun coanimé par l'AMU et le CIR dont nous vous ferons part ensuite. Et puis, euh, toutes ces interrogations, en fait, euh, nous allons les partager avec vous euh, et également vous faire part de nos euh, retours d'expérience euh, récents dans nos SI respectifs. Parce qu'inconsciemment, en fait, on a déjà euh, implémenté certains de, de ces concepts novateurs. Alors, avant toute chose, et pour nous mettre tous à l'aise, euh, je vais commencer par renommer, en fait, le terme d'architecture d'entreprise en architecture d'établissement. Ça permet de toute manière une meilleure euh, appropriation, je dirais, du sujet par euh, les urbanistes de l'ESR, mais aussi euh, une meilleure adhésion par tous nos collègues. Donc, on appelle ça l'AE. Euh, pour faire un bilan, enfin un état des lieux très rapide, en fait, aujourd'hui, on compte dans le groupe urbain ESR à peu près 120 personnes, qui sont soit des urbanistes, soit des personnes intéressées par l'urbanisme. Et euh, il y a 35 euh, établissements qui sont équipés d'un outil de cartographie. Pour continuer sur euh, cet état des lieux... Euh, quel est le positionnement administratif et organisationnel de l'architecture d'établissement Et eh bien, comme il y a eu une prise de connaissance très tardive dans le dans l'ESR dans euh, de ces fonctions, il y a peu d'architectes à plein temps. Nous sommes en grande majorité, euh, euh, nous avons deux missions et souvent la mission d'AE est une mission secondaire à la première. Historiquement, et c'est tout à fait euh, logique, l'AE a été rattachée euh, au DSI, puisque au départ il s'agissait uniquement de cartographier le SI, donc c'était un travail d'informaticien. Mais avec le virage vers l'architecture d'établissement et donc la diffusion dans tous les métiers à la gouvernance, en fait il n'y a eu peu de reconnaissance en fait de ce rôle transversal, et encore aujourd'hui c'est difficile de le faire admettre, ce qui fait que euh, dans le meilleur des cas, ça crée une certaine confusion avec les métiers auprès desquels on intervient, et dans le pire des cas, une certaine défiance par rapport à la DSI. On va vous faire part aussi euh, des difficultés qu'on a rencontrées dans nos cinq euh, euh, à 10 ans d'expérience euh, chacune euh, sur le terrain. Bon, il y a trois écueils euh, généraux. On planifie sur le long terme. On voit que c'est une démarche assez euh, lourde euh, et, et coûteuse à mettre en œuvre. Et puis, il n'y a pas de garantie de résultats rapides. Mais il y a aussi tout un inventaire en fait de difficultés euh, très terrain. D'abord, on est dans une cellule qui est souvent isolée de l'opérationnel. Alors moi, je ne comprends pas. Je leur, fais des, je leur parle de concepts, je leur parle de modélisation, de métamodèles, je leur fais des cartos de flux d'enfer. Et vraiment, ils n'ont pas l'air de comprendre. Alors tant pis. Hein, moi, je reste là où je suis et puis je leur file toujours mes docs. Le périmètre de AE est figé. Il est, on utilise des, des méthodes techniques anglo-saxonnes compliquées Bon, c'est comme ça, c'est pas autrement les mecs, c'est du PBMN. Il faut que vous le respectiez, sinon on n'arrivera jamais à avancer, quoi. L'AE a un rôle prescripteur comme les cellules qualité. Coucou les métiers, ah ben je suis contente d'être parmi vous, c'est super le processus, on va le remanier, vous allez mettre des outils et tout. Bon par contre, moi je vous dis ce qu'il faut faire, mais surtout je paye pas, hein on a un manque de pouvoir certain dans les prises de décision concernant le l'ESI et ça entraîne une certaine frustration ouais, alors moi je leur, ai fait, je leur ai fait des plans je leur ai dit pourquoi ça allait marcher ils n'ont pas respecté le plan ils ont fait autrement, et ben c'est leur problème maintenant, c'est leur faute, tant pis pour eux et l'approche processus métier avec le BPMN la notion de procédure est très lourde à mettre en œuvre, ça ressemble un peu au cycle en V Bon alors moi je comprends pas, je suis urbaniste déjà depuis 5-6 ans, 7 ans. Euh, J'ai toujours parlé de processus métier et de fonctionnel dans mon métier. Et je ne comprends pas, parce qu'en ce moment, on me dit euh, faut tout changer, il faut parler des données, des data centric des cycles, des big data. Euh, C'est pas possible, quoi, on ne va pas tout le temps changer. Quoi, donc, euh... En général, l'AE est focalisée sur les couches euh, du milieu, c'est-à-dire que l'infrastructure et la stratégie finalement ne, ne, ne l'interpellent pas tellement. Bon, moi je vais te dire, Sylvie. Si, si la stratégie. Et l'infrastructure. Ils veulent pas entendre parler de l'urba, ben moi j'en suis bien contente. Parce que franchement c'est un domaine qui me passionne pas, tu vois. Donc moi je vais me rester dans les processus métiers et juste dans les applications. Ça c'est bien. Et puis on a aussi finalement un manque d'implication dans la stratégie de nos établissements. Alors euh, on a mis timidité, je ne sais pas si je suis vraiment timide, mais c'est vrai que c'est difficile d'attaquer la direction. Alors des fois euh, on est un petit peu dans les coins et tout, en fait elle veut pas trop entendre parler de nous alors on a mis timidité, mais c'est compliqué de s'adresser à la direction. Au final, et pour euh, conclure cette première partie, notre rapport reste modéré. <rire> euh, et, et la principale raison, c'est qu'en fait, on produit des livrables, mais nos livrables sont encore très euh, techniques, trop système d'information. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps, en fait, à construire des cartographies euh, complexes, soit les cartographies euh, processus métier, fonctionnelles, applicatives, et des diagrammes de flux qui sont finalement incompréhensibles, ce qui fait que le ROI, en fait de tous ces efforts euh, reste faible, et c'est vrai aussi pour les métiers, c'est-à-dire qu'on va les solliciter, et au final, euh, on les met en mode action, mais le, enfin, le, le, le, ce temps-là n'est pas directement productif pour eux. Et puis, bon, bien entendu, on a aussi ce gros inconvénient de ne pas couvrir la totalité euh, des couches avec euh, nos démarches de la stratégie à l'infrastructure, c'est souvent morcelé. Donc voilà, pour conclure sur ce, cette partie, et je vais laisser la parole à, à Edmond, qui va nous expliquer ce qu'on a fait. Bon, voilà. <rire> comme il faut accélérer. Euh, donc, euh, je rappelle un petit peu le passé. Le passé pour l'urbanisation, euh, comme on vient de vous le dire, là, dans les conservateurs, les gens qui sont conservateurs et urbanistes, en fait, on fait les fonctions de l'entreprise. Euh, elle se décline avec des processus qui s'appuient sur des applications et qui, heureusement, qui a des infrastructures qui sont là. Et puis, en haut, il y a la stratégie qui, qui décline les fonctions. Ça, c'est ce qu'on ce qu faisait avant. En fait, maintenant, euh, depuis l'arrivée du, du big data, euh, le paradigme, il a vraiment changé. C'est-à-dire que on est, ce, qui est, ce qui importe, ce n'est pas le processus qui réalise euh, la fonction, mais c'est le résultat qui en résulte. Donc, en fait, c'est le produit. Donc, maintenant, en fait... Euh, la chaîne de valeur, ça n'est plus la transformation, en fait, euh, qui amène le produit, mais le produit lui-même. Donc, en fait, on parle de la donnée brute, et ce qui est important, c'est euh, d'informer sur cette donnée dans votre SI. Ce qui est important, c'est de connaître votre donnée dans cet SI, et après, c'est de donner de la valeur à cette donnée en sortie. Donc, fort de, de un petit peu cette expérience avec Sylvie, on, on s'est dit on va créer un groupe de travail sur les données de référence au niveau de l'Urba esr groupe qui s'est monté en novembre 2017. Alors au début de, de ce groupe, on était une 47, 47 personnes étaient intéressées. C'était super. Hein on s'est mis co-animatrice du groupe en se disant qu'il va y avoir du boulot. En fait, on s'est retrouvé très très vite à exactement 5 personnes, que je vais quand même nommer parce qu'elles ont vraiment fait du bon boulot. On peut dire que c'était un groupe très féminin. Voilà. Donc euh, Francine Big de l'EHES. Catherine Blanza du CNRS Catherine Baladier de l'INP Grenoble Sylvie et moi-même donc on avait prévu de donner des livrages Je vais aller assez vite hein. donc un vocabulaire et concepts partagés pour nous les urbanistes un catalogue des objets métiers par macro-processus des domaines fonctionnels et une méthode d'identification des référentiels dans notre récit SI. euh, on a réalisé un certain travail qui sont en fait des vocabulaires et des concepts partagés entre nous euh, un catalogue des objets métiers par macro-processus <coughs> fonctionnels, ressources humaines et affaires financières euh, et une méthodologie pour identifier ces données de référence dans notre récit. Edmond, qu'est-ce que tu peux nous faire part là, au niveau du bilan Alors, le bilan, le bilan positif, c'est que c'était vraiment un moment d'échange, inter-établissement, de partage entre nos fonctions d'urbanisme, parce que les urbanistes sont esselés, en fait, dans tous les établissements, et c'est vrai que c'est un réel problème si on n'a pas des groupes où on peut discuter. On a construit un langage commun et on a consolidé les processus sur lesquels on a travaillé. Ça a été aussi un lieu d'entraide par rapport à celles qui faisait des expériences déjà dans le récit. Euh, le biais négatif, par contre, et vraiment là c'est un piège dans lequel on est, on est tombé encore, c'est qu'on n'a pas impliqué les métiers. C'est vrai que c'est compliqué d'impliquer les métiers, on va le voir, mais on ne peut pas travailler, nous, urbanistes sans impliquer les métiers. Euh, ensuite, on a eu un problème sur le niveau de granularité. Si on avait appliqué les métiers, on l'aurait peut-être moins eu. C'est-à-dire que quand on parle d'un objet métier, est-ce qu'on parle de l'achat au niveau granulaire Est-ce qu'on parle de la, fact de la commande qui est en dessous Ou est-ce qu'on parle du nom du fournisseur de, de, de, au sujet de la commande Et cette granularité-là, en fait, il faut la définir. Et on ne peut pas nous-mêmes la définir seuls les urbanistes, il faut la définir avec les métiers et leurs besoins de la donnée. Euh, donc, euh, et, le et le périmètre surtout a été trop large, vu les forces disponibles dans notre groupe, malgré notre bonne volonté. Donc, les perspectives 2019, c'est vu quand même que ce groupe a été intéressant, en fait, euh, le groupe s'est recentré sur les processus métiers ESR, plutôt que sur les processus support AF et RH, et donc, euh, on retente l'expérience de, de, de créer, en fait, des entrants du projet PCSchool et de trouver euh, les objets métiers irréférents. Alors, l'analyse a posteriori de tout ça, c'est que notre démarche était erronée, il faut savoir le reconnaître. Euh, C'était erroné de ne pas impliquer les métiers, erroné de, de démarrer jusqu'avec les objets métiers. Euh, il fallait mieux sensibiliser, en fait, à la valeur et au positionnement des données dans le SI, Et il faut faire une approche recentrée sur la gouvernance des données et les invariants d'établissement dont Sylvie nous parlera plus tard. Je vais aller encore plus vite. Donc, en, en ce moment, on est, un, on est un, dans un vrai monde en mouvement... Euh, typiquement, euh, on voit bien que nos projets sont maintenant de plus en plus rarement des cycles en V, c'est des, des projets euh, semi-projets euh, agiles. La rapidité, en fait, de, de toutes les technos qui arrivent, les évolutions même sociologiques des utilisateurs, fait que ça entraîne une, une transformation complète de nos essais. Donc, en fait, on est dans un monde qu'on appelle en ce moment le monde VUCA, qui est un monde volatile, incertaine, complexe et ambigu. Donc, c'est un monde qui est basé, en fait, sur une abscisse et une ordonnée de prédictibilité et de connaissance de la situation. Plus vous êtes prédictible et plus vous avez la connaissance de la situation, Mieux vous êtes, c'est l'idéal, c'est-à-dire que vous avez devant vous l'avenir et vous savez où vous êtes. Super. Bon, par contre, pour faire ça, en fait, vous avez des écueils, et ces écueils, c'est la volatilité, c'est-à-dire la vitesse du changement de ce qui se passe en ce moment, la certitude, la non-maîtrise du présent, on est un peu tous sur des sols un peu mouvants par rapport à juste ce qui va arriver demain, l'ambiguïté, c'est-à-dire que maintenant, nos essais sont devenus tellement complexes qu'on n'a pas les causes à effet, on n'a pas le sens des choses, et puis la complexité, complexité technique, complexité de coût et complexité même des fois décisionnelle, politique. Donc avant que Sylvie vous parle des concepts plutôt innovants, je vais vous parler de deux concepts que nous tous nous connaissons, les, les, les urbanismes, et c'est le data-centric, c'est l'agilité. Donc le data-centric, c'est de considérer la donnée euh, différemment que juste une donnée qui est stockée dans notre récit, SI. c'est vraiment une, une valeur. Donc il faut euh, les partager, les synthétiser, les améliorer, les optimiser. Là, on retrouve euh, dans VUCA euh, la complexité. Euh, il faut aussi euh, les utiliser pour analyser le passé et, et réaliser des prédictions. Le SI Agile, c'est un SI qui nous permet de gérer l'incertitude, parce qu'on on peut, on peut facilement bouger, de répondre rapidement aux sollicitations des évolutions diverses. Donc il faut prendre en compte l'utilisateur, il faut prendre en compte l'innovation, il faut s'ouvrir vers nos écosystèmes, et il faut gérer notre complexité. Donc maintenant, tu vas nous parler de ces mêmes concepts pour l'architecture. Alors, quelle architecture pour résister à ce monde vu pour, euh, euh, pour cela, il faut euh, s'appuyer en fait sur un socle euh, de fondamentaux, de choses qui ne changent pas quelle que soit la transformation que l'on opère. Et donc, la proposition est de s'appuyer sur trois types euh, d'éléments. La première concerne les chaînes de valeur. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est important, c'est que maintenant, enfin, maintenant ce sont les données. C'est-à-dire qu'au-delà euh, euh, des, des processus métiers qui les manipulent, euh, l'invariant, c'est euh, l'objet métier. Et donc c'est le deuxième point d'appui. Et puis euh, le troisième, ce sont les événements. Donc au niveau des chaînes de valeur. On va pouvoir euh, essayer, je dirais, de maqueter l'établissement sur une page ou quelques pages pour en expliquer tout le fonctionnement en s'appuyant sur ce qui est en entrée des chaînes de valeur, ce qui est une contrainte euh, incontournable, inéluctable et ce qui est en sortie, ce qui nous permet d'obtenir la valeur. Et ça, donc, au-delà des péripéties qui, puissent, qui peuvent arriver, qui sont les, les processus métiers et qui évoluent, qui sont différentes selon les, les, les contextes. Et puis, sur les objets métiers, on va travailler donc en mode data centrique, et on va travailler sur le cycle de vie euh, de chacun de ces objets qui permettra en dans les diagrammes de changement d'état, d'identifier ben, des, des changements qui correspondent au processus qu'on connaissait jusqu'à présent. Et puis les événements, ben, c'est tout ce qu'on euh, vit, euh, je dirais, dans nos, dans nos établissements, la rentrée, les inscriptions, etc. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'en fait, avec euh, ces invariants, on construit une architecture intentionnelle à minima, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très light, qui nous donne le fil rouge en fait, de notre action et euh, qui est compris euh, par tout le monde, qui apporte de la cohérence, une vision globale euh, de la valeur qui est associée à nos, à nos métiers, une analyse de l'existant, des principes à respecter. Et euh, cette architecture qu'on appelle intentionnelle, elle reste évolutive et elle doit permettre de supporter des changements incrémentaux. Cette architecture, elle est light et elle doit laisser la plus grande place à ce qu'on appelle l'architecture émergente, c'est-à-dire une architecture bottom-up, cette fois, qui arrive du monde des projets et qui doit, elle, être l'architecture dominante. Donc, pour intégrer le besoin d'agilité, la réalité euh, de, notre, de notre monde, euh, l'architecture euh, émergente doit euh, compléter l'architecture intentionnelle et amener de, de, de nouveaux éléments. Et le résultat, en fait, la, la, la mise en commun de ces deux architectures forme ce que René Mandel appelle euh, une architecture flexible avec une capacité d'adaptation face à des évolutions. Et c'est ce qu'on préconise maintenant de, de mettre en place. Je vais laisser à Edmond la, la parole. Pour, elle vous explique comment euh, on fait Enfin, comment on devrait faire Donc, euh, là, c'est la théorie que je vais vous exposer, et puis après, on va voir que dans la pratique, au moins pour initier la démarche, ça peut être assez foncièrement différent. Donc, euh, comme, comme on l'a entendu même, même ce matin avec l'exposé de, de Gunther, Gunther euh, la première étape, en fait, qui est la plus difficile, et elle n'est pas informatique, hein, c'est qu'en fait, il faut une culture, quoi. Il faut une culture dans les établissements euh, de euh, la prise de conscience de la valeur stratégique des données par la DG, la présidence, et j'aurais dû rajouter, euh, et les agents, les métiers, enfin tout le monde. Quoi. Et la connaissance de la valeur de la donnée, ça, c'est un point qui est hyper important. Euh, après, quand on a fait ça, en fait, on se rend compte que le reste découle assez facilement. C'est-à-dire que, il si, euh, y a cette culture, s'il y a une prise de conscience, bon ben demander une gouvernance de la donnée, euh, ça se fait assez facilement. Et puis, après... Après, déployer par cas d'usage, c'est-à-dire prendre des cas bien spécifiques dans le SI et puis y aller, et on va en voir un exemple après, et démontrer qu'en fait ça fonctionne de regarder ça par la donnée parce qu'on a des, des choses qu'on arrive à optimiser, les métiers en sont contents, etc. Donc déploiement par cas d'usage. On est forcément un modèle agile, hein, parce qu'un projet comme ça, ça se met pas en V. Hein, on démarre et puis après, on a fini, les gens sont contents. Bah tiens, j'aurais envie de ça. Euh, des fois, on a un peu trop d'agilité qui arrive, même parce qu'il y a trop de briques qui arrivent en même temps. Euh, donc voilà. Après, bien sûr, et ça en général, ça marche assez bien, hein, nous qui sommes informaticiens, c'est-à-dire que tout ça, en fait, est basé sur une gestion des données dans le SI avec un data management et des plateformes techniques. Alors, je vais enchaîner euh, directement sur le Rex. Alors, le REC, ce qui est très amusant, c'est que quand on a fait cette présentation avec Sylvie, on s'est rendu compte que toutes les deux, dans, dans nos essais on avait fait une manip et on arrivait à recaser ce qu'on vient de vous dire. Alors, comme vous pouvez constater sur ce transparent, vous retrouvez les, les, les petits rectangles bleus de, du slide précédent. Alors, le but, en fait, que j'avais, moi, à l'INRIA, alors à l'INRIA, j'avoue qu'on est plus petit que chez vous, c'est euh, un avantage et un inconvénient parce que, euh, comme on est plus petit, on peut faire tout ce qu'on veut. On a des plats de spaghettis, on a le droit d'en faire, ça ne gêne pas, ça marche toujours. Donc, c'est quand même plus compliqué. D'un autre côté, euh, voilà, on, on peut, ça marche bien et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, euh, dans notre institut, de, de faire prendre conscience en fait, qu'on pourrait y installer un gros référentiel et que ça va aider tout le monde parce qu'en fait, ils vous disent « mais moi, je n'ai pas besoin d'être aidé en ce moment, c'est super, ça fonctionne, ça marche pas. » Alors, notre idée, euh, nous urbanistes, là, pour d'abord, un, un euh, nous faire. Euh, attendez, que je ne que je me trompe pas, parce que je lui avais donné les trois. Hein. Hop. Donc, un, on a voulu montrer l'intérêt de ce que c'était qu'un ré, qu référentiel pour pouvoir, a posteriori, peut-être mettre des sous dedans. Alors voilà. Donc, un, intérêt de mettre un référentiel. Deux, sensibiliser à la donnée tout l'Institut. Et trois, montrer l'intérêt de l'urbanisation. Bon, c'était un beau challenge, et on le verra par la fin. On trouve qu'on a pas mal réussi. Donc, on a profité d'un projet qui c'était un ERP dans le VSI. Euh, on a constaté, nous, urbanistes, que quand on faisait ça, ils étaient déjà en train de partir sur les interfaces, il y en avait 40 avant, on va en recréer 40, il n'y a pas de problème. 40, c'est faisable, c'est une, une liste bien finie. Bon, nous, on s'est dit, c'était quand même pas très raisonnable, on a vite fait regarder les 40 interfaces, et puis on s'est dit, euh, bon, bah, s'il y en a 40, en fait, il y en a bien une bonne quinzaine, une vingtaine, qui pourraient aller chercher des informations ailleurs, parce qu'elles vont chercher assez peu d'informations. L'intérêt, c'est que ça coûte moins cher, on n'intègre pas un ERP, on va mettre ça dans un petit référentiel qu'on aura nous-mêmes construit. Donc, un, plateforme technique, opportunité d'un projet, et on, on décide de faire ça en interne avec du euh, Symphonie Python. Donc, on, démarche, on démarre par une démarche complètement agile, très pragmatique. Hein. Euh, on se dit, on va gérer les personnes, non pas les personnels, hein, les personnes, identité personne, et les structures. D'abord, on prend les structures organisationnelles, après on, appelle ce on, a, on intègre ce qu'on appelle les satellites internes, Alors c'est tout ce qui est euh, IPL, projet exploratoire, euh, euh, les, les actions exploratoires, etc. Et puis après, on intègre les structures externes. Euh, sur les référentiels des personnes, c'est pareil, d'abord RH, hein, les ressources humaines, on a des UMR, donc on a des personnels purement UMR, on va les intégrer après, et puis après les externes. Et alors là, en fait, à travers cette démarche, on s'est rendu compte qu'on a simplifié les données, mais vraiment simplifié les données, c'est-à-dire que la structure a été simplifiée. Et donc, on a satisfait les métiers en simplifiant les données de structure et leurs données associées, donc on a facilité le travail de la DGDS, donc c'est chez nous, c'est les scientifiques, on a aidé les RH parce qu'à un moment, ils changaient les genres de structure, alors qu'en fait, les gens ne changeaient juste que de type de structure. Donc, on a facilité les RH. Et chez les AF, on a fait pareil, parce qu'en mettant une seule structure avec différents types, on a pu simplifier du côté AF, ils n'ont maintenant qu'une seule destination budgétaire. Pour les personnes, en fait, c'est la même chose. On a, euh, on a rationalisé les données personnes, et on a, on a donc ça, c'était plus simple pour eux. Et alors, pour l'IT, pour et ça, ça qui est bien, c'est qu'on a même sensibilisé nos collègues, on a euh, simplifié les interfaces IT. Donc, en fait, quelque part, on a initié une gouvernance des données, on a fait discuter les métiers ensemble, on a remis certaines données au bon endroit, on a sensibilisé l'importance aux données, et en ce moment, moi, je fais un tour de tous les centres INRIA pour faire juste une présentation sur le référentiel et sur la sensibilisation aux données. Et là, je trouve qu'on a gagné parce que ça y est, c'est parti. Et donc, du coup, je pense qu'après, ça va être plus facile de demander des sous pour un référentiel, pour autre chose, etc. Vas-y, ici. Alors, le retour d'expérience de l'Université Côte d'Azur, en fait, il est lié au fait que j'ai pris mon poste en septembre, donc, euh, c'est les premiers travaux. Euh, plusieurs. Euh, alors, déjà, mon poste, donc, je suis aussi euh, responsable des projets SI, donc, ça me permet d'infiltrer euh, l'AE jusque sur le terrain et, euh, je dirais, d'impliquer mes chefs de projet euh, dans la démarche. Donc, de partager avec eux ces, ces, ces, ces travaux. Donc, les parties prenantes que j'ai retenues là pour cette présentation, c'est donc d'abord la gouvernance. Au moment où je suis arrivée, il y avait déjà un schéma directeur du numérique de construit, validé par la gouvernance, qui donnait en fait une organisation lisible d'un portefeuille de 90 projets au travers de chantiers et de programmes. On a depuis mis en place un outil de gestion de portefeuille qui s'appelle Triskel et qui va nous permettre de faire un suivi rapproché des projets et de calculer certains indicateurs. Au niveau métier, donc je suis venue je dirais, avec un ensemble de livrables que je pratiquais et que j'ai reproduit. Donc on a fait des fiches d'opportunités-projets, donc à chaque fois pour lutter contre le solutionnisme on travaille sur les problèmes on a repris la notion de carto des processus métiers sans tomber dans le BPMN mais juste sur une slide par métier et puis des cartos euh, fonctionnels applicatives où on fait un inventaire euh, des applications euh, existantes dans, dans l'ESI euh, pour tout ça en fait pour le moment je n'ai pas d'outil de, de cartographie, j'utilise Powerpoint et on s'en tire euh, pas mal comme ça finalement c'est euh, très accessible à, à tout le monde le dispositif des réunions métiers est aussi assez light. En fait, il est à la demande en fonction des opportunités projets. On réunit moins d'interlocuteurs, mais il y a un portage fort par le DG adjoint au numérique qui est aussi le DSI. Avec euh, l'IT, je dirais qu'à chaque nouveau projet du SI, on se focalise euh, sur euh, la partie données, objets métiers. Donc, on construit un modèle sémantique, un dictionnaire de données. On travaille sur le cycle de vie des objets métiers à partir des use cases les plus euh, fréquents. Et puis, euh, les processus donc, viennent des graphes de, de changement d'état. En ce qui concerne l'architecture, euh, à proprement parler, on est sur un gros chantier, en fait, c'est la conception d'un premier référentiel pour les structures, donc même constat qu'à euh, c'est, euh, je dirais, le socle de base de l'urbanisation, le référentiel des structures, euh, et là, c'est lié aussi à une opportunité euh, projet, puisque l'université Côte d'Azur devient un établissement expérimental en 2020, et on va avoir besoin d'intégrer euh, des établissements composants, des établissements associés, donc d'enrichir notre euh, vocabulaire, je dirais, concernant euh, les structures. Il ne s'agit pas que de parler de structures RH, là, il y aura d'autres aspects à prendre en compte, sur des choses qui ne sont même pas encore complètement euh, euh, dessinées euh, aujourd'hui, donc avec un certain niveau d'incertitude. Et donc ça, c'est le premier chantier euh, urbain euh, euh, à l'université de, de Côte d'Azur voilà donc euh, pour conclure <rire> alors pour, pour conclure en fait ce qu'on veut vous dire aujourd'hui c'est qu'on est vraiment à un tournant de, de la démarche euh, d'AE euh, il faut absolument euh, développer la synergie entre les projets euh, agiles et l'AE c'est indispensable, inéluctable euh, c'est nécessaire donc l'architecture d'établissement devient vraiment une démarche agile dans son cadre. Il euh, bon, faut accroître la composante flexible. Il faut choisir les bons pivots architecturaux sur des cibles à long terme qui sont voilà. Laisser s'exprimer l'architecture émergente dans le respect des invariants des, des, de l'établissement. Il faut se doter de nouveaux livrables, backlog, journal des décisions. Et alors la phrase finale, c'est bien sûr il faut limiter l'architecture intentionnelle qui est définie avant les développements et favoriser l'architecture émergente qui est définie en cours du développement. Et c'est ça qui est difficile. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Et euh, il faut aussi euh, revoir notre posture d'architecte d'établissement. Et l'architecte d'établissement devient désormais un accompagnateur qui va laisser les équipes décider, prendre leurs décisions, un animateur de la transversalité, donc facilitateur du dialogue, promoteur de l'architecture émergente et innovante, un leader du changement et un mobilisateur des différents intervenants, et enfin un architecte d'écosystème, c'est-à-dire que ne pas se limiter au SI de, de l'établissement pour prendre en compte eh bien, toutes les parties prenantes et toute la complexité de nos situations. Voilà, nous vous remercions Merci. et nous sommes à l'écoute de vos questions.